Salut tour, on se trouve pour un nouveau, nouvelle bataille sur Hero et Généraux. Visiblement il n'y a personne. On profite, on profite. Comme c'est une bataille, c'est la première bataille enneigée avec brouillard que je fais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour changer un peu le, le gameplay. Alors. La théorie voudrait qu'il soit rentré dans la maison à côté. Parce que c'est le plus facile. S'il attend, plutôt à l'autre. Ah non, ok. Il était déjà passé à la maison suivante. Il a dû arrêter sa moto par là. Alors, c'est plutôt calme. Hop. Voiture. Oh, lui, trace. On est en train de prendre un, donc je pense pas que ça serve à grand chose de forcer tout de suite, tout de suite. Sur quoi tire-t-il De toi. Il Hop. Un Elle est sorti du point. Il l'a eu Il lui monte par là Un petit coup de soin <rire> Hop je reprends Alors on va y aller doucement Je le vois Un deux Un deux Je ne sais plus exactement sur quel rocher ils étaient. Ah, j'ai vu. C'est lui ou c'est celui d'avant C'est lui. Hop, nickel. C'est peut-être une partie qu'on va gagner rapidement. Ils avaient le spawn de la ligne C, c'est peut-être de là que venaient les deux cocos. demande mal à toucher une cible en mouvement Alors, reprends toi saleté profiter du rocher pour recharger et là bas trois snipers dans les environs c'est quand même curieux mais ils venaient peut-être tous de la ligne C maintenant ils ont peu le spawn chef afk 3 et 0 mort c'est pas mal <coughs> peut-être que je peux me oh. yeah. un sniper ici, ici. Okay. avec un mauvais sniper ok on lui laisse Peut-être que je peux me mettre de l'autre côté de la rampe Et viser au sniper les gens qui arrivent en face Après pas, euh, vu la visibilité c'est pas vraiment the parti pour jouer au sniper Ah de haut on voit juste des arbres qui dépassent. Hop, bataille gagnée, on a fait beaucoup de pertes par rapport à eux. J'ai fait zéro mort, j'ai 3 de ratio, je devrais avoir un fini à peu près. Ah, oh, et on m'invite. Bon, on va accepter, c'est pas de gaieté de cœur. Hein.